Ouais mais en fait il faut pas le dire mais en fait c'est moi qui l'ai Oh il a 1800 de dégâts wesh J'ai mis 2000 de dégâts Mais en fait mais je pourquoi tu prends toujours moi wesh t'as cru que c'est pas parce que je suis la... la seule go ici Parce qu'il y a des mecs wesh on dirige je vais me faire violer C'est vrai J'avoue en fait mais t'es d'accord il y a que des mecs en fait mm -hmm. Écoute bien s'il y a un bruit bizarre, c'est qu'il y a la boule pas loin. En fait, j'ai pas beaucoup de son donc Ouais Mais mieux, wings. Wings, non. Moins cinq des wings. Non, mais j'aime plus tes oreilles. Mais pas cinq de wings. Ah putain, ça m'insupporte. Mais frère, mais en fait, je suis pas un toilette non plus. Moi, elle me, elle me fait rire à chaque fois que je vois un truc. D'accord. Ouais, j'avoue par contre c'est drôle. Parce qu'en plus l'accès et tout, pas. Ah oui c'est vrai, j'avoue bien que j'avais des trucs pour me rire Non mais moi j'ai pas de cerveau Et je parle trop aussi, faut que je m'a gueule deux à parler trop OK Tu ah. vas pas crever Toi aussi tu vas crever Il veut pas, ok bah je meurs Mais, j'suis <rire> <rire> euh... mais je suis encore passé dans son skate noir. je vais couper sa queue. Mais mais mais moi ta queue. <rire> <rire> oh. <rire> Oh mon dieu, je m'attendais pas à ça <rire> <rire> Je savais pas que t'étais gay J'ai pas peur de rire J'ai plus... plus de rire Clip <rire> Keep... Clip si tu peux aussi